Eh bien, alors par vous commencer, euh, j'aime bien dire du coup que je suis bah, du coup coach de vie okay. et moi j'accompagne les personnes qui disent oui avec plaisir alors qu'au fond elles pensent non, fous-moi la paix. Mais en fait elles n'osent pas le dire, pour de multiples raisons elles n'osent pas le dire, peur de regarder les autres, peur d'être rejetées, euh, peur de se montrer finalement comme elles sont, comme elles sommes, comme elles sont. Voilà, ouais, c'est mieux <rire> Bon. <rire> et puis, euh, du coup, moi, je les accompagne dans tout leur développement euh, personnel euh, dans le cadre de mon programme de groupe qui s'appelle « Courageusement vulnérable ». Génial. C'est super beau. Comment tu as trouvé ce nom ah. <rire> bah Parce que euh, je pense que autant... ouais, voilà. en fait, j'ai deux grandes valeurs qui ressortent aussi. C'est le courage et la vulnérabilité. Et on a euh, tendance à opposer ces deux mots-là. Comme quoi, finalement, le courage, ça serait l'opposé de la vulnérabilité. Et par mon expérience personnelle et par toutes les rencontres aussi que j'ai pu faire, euh, pour moi, en fait, ce sont deux mots qui se ressemblent énormément et qui, en fait, vont de pair. Au lieu de les opposer entre courage et vulnérabilité, moi, mon credo, c'est de les mettre ensemble et de se rendre compte que la vulnérabilité, c'est du courage. Hmm. C'est avoir énormément de courage. Et comment tu l'as découvert pour toi-même ah, Qu'est-ce qui t'a amené ouais. À, à, ouais. à ça en fait, euh, je me suis rendu compte qu'en explorant un peu mon passé et toutes les relations que j'ai pu avoir, notamment dans le domaine amical, euh, que je me suis toujours sentie en décalage, en fait, perpétuel avec les gens, sans comprendre pourquoi. Et, euh, et en fait, dans tout le, dans tout le process que j'ai pu vivre, c'était d'avoir des conversations avec les gens. Euh, au début, j'étais très très timide et je me cachais, je ne voulais surtout pas être visible, etc. Parce que être visible, c'était être du coup une cible. Et du coup, bah, être une cible, ça à cause de la souffrance, mmh. surtout au collège, hein, je pense que je ne suis pas la seule. Et en fait, euh, j'ai appris au fur et à mesure à euh, oser en fait, dire qui j'étais, à me montrer comme j'étais et euh, ne plus avoir peur en fait, de ce que les autres penseraient. Donc ça a été douloureux hein, comme process, hein. là ça a l'air fun, ou ah, mm. génial et tout. Non, non, il y a eu beaucoup de larmes. Mm. <rire> par contre, par contre, euh, au fur et à mesure, j'ai découvert en fait euh, Brené Brown. Et en fait, quand j'ai découvert cette, cette femme, cette auteure euh, conférencière, coach, j'ai eu la sensation d'un « enfin !» Enfin quelqu'un dont les mots me parlent, où j'ai mm. la sensation qu'on est en train d'expliquer ce que je ressens, mm. sur lesquels moi j'avais du mal à mettre des mots. Wow, et tu parle de la honte, du courage, de la vulnérabilité. Super, super. Euh, Aujourd'hui, tu as fait un lancement de groupe. Est-ce que tu veux nous en parler Qu'est-ce qui t'a décidé à faire ce lancement de groupe Qu'est-ce que tu y fais dans ce groupe Et puis, euh, quels conseils tu pourrais nous donner pour ceux qui veulent lancer un programme de groupe ouais. euh, Ce qui m'a donné envie de faire un groupe, c'est toi <rire> Voilà, moi j'ai démarré, je pense comme beaucoup, hein, dans le coaching individuel, etc. Et puis, euh, euh, très vite, la dynamique de euh, « ah oui, mais… » Moi, je, quand j'ai commencé à me faire du groupe, c'était vraiment pour me dire « mais en fait, j'ai besoin d'avoir du temps. Ouais. »« Je veux libérer des créneaux dans mon agenda. » Ce n'était pas du tout d'une euh, dynamique « tiens, mais oui, ça va être génial en dev perso. » Au contraire, d'ailleurs. Ouais. J'avais une énorme croyance sur le fait que, dans ma thématique, faire du groupe, ça ne marchera jamais. Le dev perso en groupe, never! Les gens vont me regarder en mode Ah non, non, mais moi, c'est trop compliqué, c'est trop intime, je ne peux pas, etc. Et euh, bah, en fait, à force d'avancer <rire> dans le process, de voir que d'autres le faisaient, hein, dont toi, surtout Lingen, bah, je me suis dit bah, Et si on essayait, en fait? Et si oui. on essayait? Et donc, bah, j'ai posé petit à petit des jalons avec beaucoup de peur, beaucoup de stress, évidemment, beaucoup de doutes aussi. Et puis, bah, je me suis rendu compte que c'était hyper bien accueilli. Mm. Donc, j'ai commencé en fait juste à réunir des clientes que j'avais en individuel. Ah, ça vous dit, on fait un petit appel, etc. Machin, en mode assez timide à hein, faire ah. à ce moment-là, pas très affirmé dans ma posture. Et puis, je me suis rendu compte de un qu'elle kiffait et de deux que je kiffais. Qu'est-ce que vous faisiez durant ces appels et comment ouais. tu les as invitées euh, bah, En fait, j'avais déjà juste première étape, euh, très basique, mais j'ai fait un groupe WhatsApp avec toutes mes clientes en individuel j'ai nommé les ultra badass okay. On est tout de suite dans l'ambiance. Voilà, on est là, on va soulever des montagnes, etc. Mais tu vois, j'imagine que celle qui devait être là, elle devait être en mode, waouh, je suis trop fière ouais. d'être là, non Mais En fait, ouais. ouais, totalement. Cette sensation du coup d'appartir à une communauté. Et du coup, en fait, j'ai été un peu dépassée par ça. Je me suis dit, ah oui, d'accord, en fait. Donc, c'est moi qui est en train de me raconter une histoire que, ah non, non, dans le Daffaires euh, non, non, les ah. gens ne veulent pas s'exposer, etc. Alors que s'exposer, en fait, c'est mon quotidien, ouais. dans mes relations, etc. Je ne fais que ça, je, je m'expose constamment. Et du coup, j'invite aussi bah, l'autre forcément à s'exposer. Ouais. Et Ce n'est pas forcément accueilli de, de, de la meilleure des façons. mais bref, c'est encore un autre sujet. Et donc, bah, du coup, j'ai fait ce groupe-là. Et le premier appel qu'on a fait, c'était début d'année, euh, faire le bilan 2020, 2021 ensemble, poser un peu les intentions de 2022. Et euh, bah, j'étais en mode total impro, quoi. Enfin, j'avais pris un PDF sur Internet et j'étais plutôt en mode... OK, on va juste réfléchir ensemble. Et d'ailleurs, je ne voulais pas me mettre en posture de coach à ce moment-là parce que j'avais cette conviction que mais moi, je ne sais pas coacher les gens en groupe. Je ne sais pas faire ça, en mmh. fait. Je ne sais pas faire ça. Et donc, bah, le fait de le faire plus, le fait d'avoir été très bien accompagné aussi, aidé et soutenu, mmh. euh, autant au niveau vraiment, tu vois, dans l'accompagnement, dans l'ascension, mais aussi au-delà, avec d'autres connaissances que j'ai faites, bah, je me suis rendu compte que j'avais déjà fait ça, en fait, mmh. d'une certaine façon, dans mon ancienne vie de salarié. Ouais. Et du coup, bah, on a tellement tendance à oublier, je trouve, ce qu'on fait. Et bah, le fait de les ramener sur le devant de la scène, bah, ça permet de dire « Ah oui, mais en fait, j'ai fait ça un peu sous cet angle-là. » Donc, ça m'a donné un minimum, le petit ouais. socle de confiance dont on a besoin pour se dire « J'y vais ou j'y vais pas. Ouais, » ouais. Et du coup, il s'est passé quoi euh, après Comment tu ouais. as, as vendu Comment tu as conçu ton programme Oui, bah, en fait, mon programme, euh, je l'ai conçu en faisant la somme de tous les coachings individuels que j'avais eus. Donc, je me suis quand même rendu compte au final qu'en un an, euh, j'avais eu… Euh, euh, plus d'une dizaine, en fait, de clientes en individuel. Euh, et je me suis dit, mais en fait, j'avais compris la force de, mais il faut que, il faut que Claudia parle à Elodie, et si seulement Marion et Pauline avaient cet échange, mais, mais ça nous ferait économiser du temps en coaching, ça serait tellement génial. Et ben bah, du coup, je les ai fait parler entre elles, donc ouais. c'est ça. Et puis, bah après, forcément, je me suis dit, bon, bah maintenant, tu as vraiment envie de faire du groupe, en fait, ça t'inspire, ça te met grave en énergie, comment tu fais ça euh, bah – J'ai flippé ma race, <rire> clairement. Euh, je me suis remise en question, pff, je ne sais même pas combien de fois, quoi. Allez, au, moins deux, au moins deux fois par jour. Hein. <rire> J'ai eu vraiment un moment de… Je pense qu'entre janvier et février, vraiment janvier février, ça a été deux mois, mais hyper dur en fait… J'étais constamment en train de me bloquer là, j'y vais mais j'y vais pas, enfin, c'était super compliqué. Donc bah, le programme je l'ai construit en fait en me basant sur ce que j'avais déjà fait encore une fois. Cette mmh. amnésie là constamment qui revient, mmh. je dis, mais, mais t'as déjà fait un an de coaching individuel, mais utilise ce que t'as déjà fait. Parce qu'en fait je me disais, mais non mais ça doit être un truc nouveau, mmh. je peux ah, pas ah. faire ça en fait, je l'ai déjà fait, en mmh. gros c'est du, du revu ça va pas être excitant, ça va pas être sympa. Mais tout le contraire. Aujourd'hui, je suis fan de mon programme. Si je pouvais être cliente de mon programme, je serais cliente de mon programme. Enfin, tu vois à quel point je suis fan de mon programme aujourd'hui. Dis-nous, il y a quoi dans ton programme dont tu es aussi fière En fait, dans mon programme, c'est euh, vraiment ce que j'aurais aimé avoir moi quand j'avais, du coup, à partir de mes 14 ans jusqu'à, je pense, mes, mes 23 ans, un espace où je peux être moi. Mm. Je crée un espace où ces femmes-là, et ces hommes bientôt, je pense, <rire> peuvent être eux-mêmes. Un espace où le non-jugement, c'est la base, où la bienveillance c'est la base. Hmm. Et en fait, euh, j'ai fait un challenge euh, pour me rendre compte un peu qu'est-ce que ça pouvait donner. Et puis en fait, dans ce challenge-là, euh, quand j'ai vu l'impact que ça avait de mettre ces personnes ensemble et... Ça m'a mis limite dépassé quoi. Je me suis dit à un moment donné, mais attendez, mais ils vont oublier que c'est moi qui ai écrit le truc quoi. Ouais. <rire> euh, je me suis dit oulala, euh, dis donc, euh, ok, c'est en train de me dépasser. Il y a tellement de messages, comment je vais faire, comment je vais gérer ça Alors qu'il y avait 10 nanas hein, dans le groupe. <rire> Et euh, ben bah, du coup, euh, du coup, qu'est-ce que je disais euh, Alors j'aimerais ouais. bien savoir comment, qu'est-ce qu'un challenge, en tout cas selon toi, parce qu'il n'y a pas. Oui. Une ouais. manière de faire des challenges. Ouais, ouais, ouais, ouais. Et puis du coup, comment ah ce oui. challenge a amené à, avoir des à les transformer ah en clients Oui, et je me souviens de ta question d'avant, c'était qu'est-ce qu'il y avait dans mon programme. Voilà, c'est ça. <rire> okay, okay. on va y arriver. Okay. Euh, dans mon programme, en fait, il y a plusieurs étapes. Effectivement, c'est un système aussi. Donc là, j'ai copié le système signature, je mais c'est pas mal, c'est visuel, etc. Donc, neuf étapes. Euh, L'idée, bah, c'est qu'on arrive en se disant, euh, moi, les personnes que j'accompagne, c'est des, des personnes qui connaissent le dev perso. Hein. Elles ont lu des bouquins, elles mmh. ont consommé des podcasts, elles ont d'ailleurs une liste à rallonge de, euh, vous savez la playlist sur Youtube à regarder plus tard, <rire> avec des vidéos qui datent de 2012, comment avoir confiance en soi, et elles sont encore avec cette playlist et elles arrivent en disant... Ouais mais j'ai compris, hein. mais pourtant, ma vie n'a pas changé. Et donc, je me sens, du coup, comme une pauvre naze. Alors que j'ai envie d'arrêter de croire que je suis une pauvre naze, parce que ça ne m'aide pas hein, dans ma vie. Donc, voilà, dans mon programme, on passe par tout ça, en fait, par ces étapes de... J'apprends à me connaître vraiment. Euh, au-delà du masque, au-delà des « il faut que », au-delà des « je dois », au-delà de « mes parents m'ont dit que », etc. Au-delà de mes amis pensent que... Enfin, au-delà de, finalement, toutes les sphères autour de moi, euh, au-delà de ce qu'elles pensent de moi. Et je vais me reconstruire mon identité. Je reprends en fait ce pouvoir-là et euh, une fois que du coup je change ma relation à moi que vraiment je me rends compte que euh, bah, qu'en fait je vaux le coup, que je suis capable, que je mérite là on commence à discuter du regard des autres, de l'impact que ça a sur soi et de nos relations, mm -hmm. comment communiquer, comment avoir des conversations. Je me rends pas. compte aujourd'hui que les réussites de mes clientes en fait c'est qu'elles osent avoir des conversations dans leurs entourages, ouais. des conversations qu'elles n'ont jamais osé avoir avant ah, ah, ah. avec leurs parents, avec leurs amis, avec tout ça quoi. Il faut du coup remuer pas mal de choses. Et du coup, sur la forme, ça, ça prend quelle forme tes clients, il y a quoi, quelle fréquence ouais. Du coup, euh, c'est du coaching de groupe. Donc moi, on se voit trois fois dans le mois en groupe, session de 1h30. Euh, dans ma façon juste de coacher, moi, ce, que, ce, que, en fait, ce qui me plaît, pour le coup, c'est euh, en session, on commence la session, donc effectivement, il y a tour des fiertés. De quoi est-ce que je suis fière Et déjà ça, c'est les mettre dans l'inconfort <rire> parce qu'elles ne savent pas, évidemment. Et moi, je n'ai pas de fierté, ah bon j'ai réussi des trucs. Ah bon. voilà. Et puis après, en fait, je demande qui est-ce qui veut ce soir passer en coaching. Et là, en fait, des fois, il y en a certaines qui ne veulent pas passer. Et l'idée, bah, c'est que après, je répartis mon temps de coaching en fonction mmh. des personnes du coup, qui souhaitent être un peu plus bah, y aller. Quoi. Et quand je vois les, ces sujets qu'elles apportent en, fait, en, premier, en première session, elles ne connaissent personne, je me dis, ah ouais quand même, ok. Donc il y a ça, et puis euh, je fais aussi, dans ma version lancement en tout cas, du coaching individuel, parce qu'à terme, à terme j'aimerais du coup en faire moins, du coaching individuel, et donc une fois par mois, ils ont un coaching individuel avec un atelier pratique de deux heures, mmh. où là maintenant on passe à l'action. Mmh. On passe à l'action. On arrête d'être dans la théorie, on arrête dans les… As un exemple ah, oui. de qu'est-ce que vous faites Ouais, ouais. Bah, par exemple, euh, ce qu'on a fait, le premier atelier pratique, c'était autour des croyances limitantes. Et donc là, c'était vraiment donc il y avait une partie théorie quand même sur comment fonctionne mon cerveau quand même que j'ai une petite idée hein, parce que sinon ça va être mmh. compliqué d'aller débloquer ça et puis vraiment des temps là de ok je dépose quelle est ma croyance limitante et en fait j'ai fait un petit exercice que j'aime bien faire c'est parce que l'idée c'est qu'on interprète des choses qu'on voit dans qu'on voit à l'extérieur mmh. de nous et j'ai changé en fait je leur ai fait prendre des croyances limitantes d'autres pour qu'elles se rendent compte qu'elles interprètent pas les mêmes choses de la même façon mmh. donc il y avait ce temps d'échange pas c'est très clair mais il y avait ce temps d'échange du coup autour de autour de ça pour qu'elle puisse se rendre compte que ah ouais mais en fait moi j'aurais pas pensé ça dans cette situation ah oui donc en fait là ce que j'ai c'est vraiment une croyance à moi mm. et donc si c'est une croyance ça veut dire que en tout cas si elle est limitante là dans ce point là c'est qu'elle n'est pas forcément vraie tout le temps mm. pour mettre un peu de distance Génial. donc ouais c'était interagir autour de tout ça et puis ça a bien marché donc wow, Ouais, cool. super alors justement on va revenir un peu sur le challenge oui. euh, c'est le challenge qui a permis à ce que tu aies des clients pour le programme principalement oui. ça ok oui. donc Qu'est-ce qu'un challenge et qu'est-ce que tu as fait dans ce challenge Et puis du coup, comment ça t'a amené des clients Ouais. Alors, le challenge, c'était… Bah, du coup, j'ai bien compris, hein, j'étais à la bonne école. <rire> Alors, on va essayer de la faire dans le bon sens cette fois-ci. On donne du coup aux prospects euh, ce qu'ils veulent. Ouais. Et <rire> puis au final, ils, ils arrivent et à l'intérieur, en gros, ils ont ce dont, dont ils ont besoin. Ouais. Voilà. Ce n'est <rire> pas aussi fluide quand toi, tu non, nous non, le dis. Non, non, c'est <rire> très <trop> bien. <rire> et donc, euh, moi, à chaque fois, ils arrivent… J'ai peur du regard des autres, Mathilde. Vraiment, mais le regard des autres, c'est… J'ai peur, en fait. J'ai peur de regarder… Donc, j'ai fait un challenge sur le regard des autres. Comment il s'est passé mon challenge Groupe WhatsApp. Moi, c'était par email. Euh, un mot du jour en vocal. Je suis très vocale. Donc, du coup, j'ai fait un mot du jour en vocal qu'elle reçoit une fois par jour, pendant cinq jours, avec un défi du jour. Et l'idée, c'est une fois que tu as fait le défi, tu viens raconter ta vie dans le groupe WhatsApp et mmh. t'expliquer ce qui s'est passé, par quoi tu passes, pourquoi tu ne le fais pas le défi, et tu viens où du coup… Euh, voilà. Euh... Avoir du soutien des autres. Et au final, il bah, y a eu énormément d'échanges et énormément de soutien dans ce groupe-là, alors qu'elle ne se connaissait ni Dave ni Adam. Enfin, ouais. Je veux dire, c'est des gens qui ne se connaissent pas, ils viennent déposer des trucs. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que, mais tiens, est-ce que ce n'est pas moi quand même qui leur permet, de, de façon inconsciente, d'amener ce cadre, en fait, ce cadre sécurisant et bienveillant Donc, euh, ouais, moi, c'était ça, par email, du coup, euh, avec un voca deux vocaux, euh, du coup, par jour. Et email plus WhatsApp Email WhatsApp, ouais. okay. Et il y avait, si, j'ai quand même fait, c'est vrai, j'ai fait un appel d'ouverture en Zoom, qui a okay. beaucoup plu aussi. Vous étiez même surprise. Ah ouais, mais on n'avait jamais vu ça et tout. Ah. ah ouais, on peut déjà connecter entre nous. Ah d'accord, salut, moi c'est Céline. Ah. Ok, moi c'est Julia. Ok, d'accord, cool. Et euh, un appel du coup de clôture également. Mm. Et c'est durant cet appel de clôture que euh, j'ai présenté du coup mon offre. Yeah Et ça a été tellement challengeant. <rire> <rire> mais jusqu'au démarrage, je me disais, est-ce que je monte mon prix ou pas Qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je dis et je me suis foutu la paix en fait. J'ai suivi mon intuition et euh, mon intuition me disait que c'était ok, après tout ça, tu pouvais donner ton prix, mais le donner de façon alignée avec toi, ouais. en toute vulnérabilité aussi. J'ai dit que c'était la première fois que je, montais mes, que je montrais mes prix, ouais. que je ne savais pas comment ça allait se passer. Ah, ouais. et, ah mais okay. oui, mais moi quand je fais ça en fait, du coup c'est accueilli en mode, et c'est ce qu'elles me disent, hein. enfin elles et puis même les autres abonnés que, que j'ai dans ma communauté, c'est... Mais en fait tu es humaine, ouais. tu nous montres ton humanité. Ouais. Et du coup, en fait, on choisit parce que je suis humaine et parce que je suis imparfaite. <rire> <rire> je pense que la mois d'avant, ah bon, super. Moi, j'aurais aimé être choisie parce que, bah, du coup, tu es nickel, machin. Non, non, non. Bah, ben, voilà. on choisit parce que je partage mes challenges, je partage ma vulnérabilité, voilà. du coup. Ouais. Génial. Et du coup, il s'est passé quoi la suite de ouais. as fait un appel à action pour Oui. Pourquoi ouais. alors Voilà, j'ai fait un appel à action en disant je vais vous présenter le prix. Maintenant, attention. Voici ce qui va se passer. Vous allez vous dire. Ça, ça, ça, ça, c'est trop cher, c'est pas pour moi, je mérite pas, etc. etc. J'ai balancé à peu près toutes les objections. quoi. Ouais. Wow. Et j'ai dit, c'est normal de penser ça. Moi aussi, je penserais ça. <rire> et euh, je leur ai dit, voilà, maintenant, moi, ce que je vous propose, c'est que vous me donniez une réponse et que vous puissiez, qu'on puisse au moins faire un petit appel, en fait, ensemble de 30 minutes. Que ce soit oui, non, machin, parce que même si vous ne voulez pas le faire, vous donnez cette opportunité de savoir avec quoi vous repartez de ça. On fait le bilan du challenge ensemble. Qu'est-ce que tu fais après Parce que sinon, sinon, voilà ce qui va se passer. Tu vas te dire, trop bien, j'ai fait un challenge sur le regard des autres. Ça y est, je suis libérée, délivrée. Et puis, tu <rire> vas rencontrer la vraie vie. Hein Donc, tu es en dehors de ton lit, en dehors de toutes ces superbes idées que tu as. Et tu vas te retrouver avec quelqu'un qui va hausser les sourcils devant toi. Et tu vas te dire, oh, qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce que tu fais avec cette personne Et tu vas totalement oublier quoi, tout ce que tu as fait. Donc, l'idée de cet appel, effectivement, c'était de... Quand même, même si tu ne viens pas, même si tu ne rejoins pas, offre-toi ça pour avancer. Wow. Et au final, du coup, à ce moment-là, on quitte le Zoom, on est en panique. On se dit, qui va prendre un appel Est-ce que quelqu'un va prendre un appel J'en ai une qui a pris un appel. Okay. Elles étaient quatre en live, à la fin en fait. Ah. Parce que ce que je pas dit, c'est que durant cet appel de clôture, j'ai aussi prévenu dès le départ que j'allais présenter du coup quelque chose pour avancer okay. plus loin. Okay. je voulais avoir cette transparence etc et donc ça s'est fait tranquillement aussi euh, de dire bah voilà, maintenant ça y est on a clôturé tout ensemble on a fait tout ça bravo encore à vous maintenant pour celles qui veulent aller plus loin on va continuer celles qui doivent nous quitter qui sont pas intéressées bah, je vous invite juste à nous saluer et on souhaite juste bonne continuation etc mmh. et donc tu les vois partir au fur et à mesure <rire> <rire> et as okay. <rire> <rire> on va faire semblant d'être ah ouais. content et vraiment mais le pire le pire c'est que, ok, je philippais, je me disais, punaise, si j'en ai plus qu'une en Zoom, la honte, qu'est-ce que les gens vont se dire Regardez les autres, évidemment. Ah. Et puis, finalement, il y en a quatre qui sont restés. Ah. Et j'ai été genre hyper surprise, honnêtement. Ah. Je me suis dit, ok, et ben on va la faire à la Mathilde, comme d'habitude. Et puis, bah, au final, euh, l'appel à l'action, il y en a une qui a pris un rendez-vous direct, que j'ai eu le lundi. Donc, euh, l'appel de clôture, c'était le vendredi. Et j'en ai une autre qui a pris un appel qui était aussi présent au live, euh, genre une semaine après. Mm. Et il y en a une autre qui n'était pas au live, mais qui a fini par prendre un appel euh, genre vraiment à la fin, genre clôture, etc., qui ouais. a vu le replay. Ok. Donc, ouais. Et euh, ça a donné quoi, ces appels Du coup, en tout, tu as eu trois appels Ah non, non, non. Bah, Avec ce challenge, tu as eu trois, <rire> challenge, okay. eu... Ouais, eu trois appels. Avec ce challenge, j'ai eu... Ouais, j'ai eu trois appels avec ce challenge. Et les trois, par contre, du challenge, je les... elles ont dit oui. J'allais wow. dire, je les ai eus. Ah <rire> Elles se sont dit oui, ah, oui. Wow, C'est magnifique ouais, C'est là où je me rends compte que ouais. créer du lien, connecter avec les gens, prendre le temps, mmh. discuter, s'intéresser à eux, les gens ne demandent que ça. Ah. Comme nous en fait, on adore qu'on s'intéresse à nous. Ouais, C'est génial ouais. Et du coup, avec ces trois, il y en a d'autres qui ont rejoint après ouais. par ailleurs ouais, Parce bon. que évidemment, je n'avais pas, pas mis tous mes œufs dans le même panier. Hein. J'avais je... <rire> <Voilà. rire> ah. suivi et tout avec Ascension et tout. Donc... Et puis surtout, euh, j'avais aussi beaucoup discuté euh, avec euh, d'autres personnes qui, avaient, qui étaient aussi déjà dans ce lancement de groupe pour mmh. essayer de trouver comment toi tu as fait, etc. etc. Et donc j'avais euh, recontacté, parce qu'avant même le challenge, en fait depuis fin février, je présentais mon programme. Et du coup, je recontactais en un à un euh, mes anciennes prospects, celles qui m'avaient dit non, celles qui avaient fait des no-shows. J'ai recontacté tout le monde. <rire> J'ai en mode de toute façon, tu n'as rien à perdre, as tout à gagner. Donc autant y aller. Euh, non sans difficulté, hein, qu'on soit bien clair, évidemment. J'ai eu des, des absences de réponses, euh, j'ai eu des réponses en mode où j'y suis allée trop tôt, en mode, voilà, bah écoute, j'ai pensé à toi, ça fait longtemps, mais j'ai un truc à te proposer, etc. Et là, je n'ai pas eu trop de réponses non plus. Et puis, et puis, et puis j'en ai eu du coup deux autres, parce qu'au final, ma première cohorte, il y a eu cinq, cinq femmes. Et puis ces deux autres, en fait, il y en a une euh, que j'avais eu en appel, je crois que c'était mon tout premier appel découverte depuis que je me suis lancée en tant que coach. Et, et en fait, je suis revenue la voir. Ah. Et euh, ça faisait un an. Je lui ai fait « Ok, maintenant, t'en es où ?» Parce qu'elle m'avait dit « Voilà, euh, oui, c'est compliqué, machin. T'es pas, pas une question de sous, en plus. T'es plus, je crois pas assez en moi, en fait, pour y mmh. aller. » Et euh, du coup, euh, je, lui, je lui ai parlé et elle m'a dit « Ok, juste, mais dis-moi ton tarif, en fait. Donc T'es sur Instagram. » Je t'en ai Mais non, mais c'est pas censé se passer comme ça. Ah. <rire> On est censé savoir un téléphone <rire> et tout. » Et je lui ai fait « écoute je t'envoie une vidéo. » Et je lui ai envoyé, en fait, le replay de mon appel de clôture. Okay. Euh, et elle m'a dit « Ok, je prends un appel. » C'est tellement kiffant d'avoir des gens en appel, qui connaissent déjà vos tarifs des fois. Ah ouais. Je sais, hein, je sais qu'il ne faut pas présenter. Mais en fait, je pense que c'est vraiment une question d'intuition. Et ah. euh, pour le coup, je ne l'ai pas fait à tout le monde. Je l'ai fait à certaines, ça n'a pas marché. Comment ah. ça bien que y en certaines je ah. leur envoyé la vidéo avec le tarif Je n'ai jamais eu de réponse. <rire> <rire> mais c'est ok, c'était contrebalancé. Euh, du coup, la quatrième, c'était ça. Et puis euh, la cinquième cliente, euh, c'était aussi une femme que j'avais eue déjà en appel découverte en octobre. Et on s'est reparlé du coup bah, en, en avril, en fait. Mm – -hmm. Et euh, la première session, on l'avait tellement remuée qu'après, elle était un peu en mode « Ok, ma vie, c'est comment Comment je m'appelle ?» et, euh, et du coup, en fait, elle est revenue parce que j'ai communiqué sur Instagram et elle est revenue et, euh, et ouais, du coup, ça s'est fait comme ça. Puis après, j'ai tout continuer avec une deuxième cohorte, okay, okay. un peu différemment cette fois-ci. Alors, euh, juste déjà avant de parler de la deuxième cohorte, mais oui. euh, bah déjà, bravo, je pense pour encore t'applaudir yeah. Qu'est-ce que tu as appris sur toi, euh, au plus profond de toi, dans ton mindset Quelles croyances tu as travaillé Beaucoup. <rire> euh, bah, en fait, quand même, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai eu mon premier oui. Et après ce premier oui, je me suis pris euh, au moins six non d'affilée, mmh. émotionnellement là. Je me souviendrai toujours de cette journée. Je crois que c'était le, je me souviens, pas le 9 mars, mais c'était un mardi. Et en fait, la journée commence. <rire> Ça commence mal. Vous savez, ces journées, on se lève, on se dit « pourquoi je me suis levée uh -huh. ?» C'était ça, mon niveau business. Donc, c'est un peu moins fun. Parce que quand il s'agit juste parce qu'il fait moche, bon, ben, voilà, on passe à côté. Mais quand c'est un niveau business, c'est un peu plus challengeant. Et en fait, euh, j'ai eu cette session de coaching individuel avec toi. Et franchement, je, je suis très, très, très content d'avoir saisi cette opportunité. Parce que cette session m'a permis de mettre le doigt, justement, sur des croyances qui étaient encore là je ne voyais pas, le propre fin croyance évidemment. <rire> euh, et euh, celle qui était surtout là, c'était que, en fait, dans la difficulté dans l'entrepreneuriat que je rencontrais, et même en fait, pas que dans l'entrepreneuriat au final, cet isolement que je me crée, en fait. une sorte vraiment de bulle de verre, quoi, en mode, euh, on ne va pas montrer que ça ne va pas. On, peut mmh. pas on, on ne peut pas montrer que ça ne mmh. va pas. Pourquoi Parce que ça va inquiéter les autres. On ne peut pas inquiéter les autres. Ils sont mmh. déjà suffisamment inquiets. On ne peut pas leur ra rapporter encore cette dose d'inquiétude. Et quand je dis les autres, bah, euh, voilà, c'est mes très proches. Euh, C'était même dans mon couple. C'était pareil mmh. en fait. Je, quand ça va super, je montre. Et en fait, et encore, au final, je me suis rendu compte que tiens, en fait, je minimise énormément quand même mes succès. Euh, donc c'est un apprentissage. Et puis euh, voilà. Donc euh, je dirais que c'est la croyance en fait euh, que j'avais pas vue, c'est qu'en fait, j'ai peur d'inquiéter mes proches. Et je me suis rendu compte que si je m'interdisais de leur partager mes difficultés, les vrais, les moments où j'ai envie de dire, mais je ne sais pas si ça va marcher. Vraiment, là, je doute. Et, et mm. si ça ne marche pas, je, je suis en train de me raconter d'avance que c'est mort pour moi, en fait, mm. que ça ne marchera jamais. Et en m'interdisant de partager ça, évidemment, bah, je me crée en fait cette, euh, un peu cette bulle de verre. Et du coup, je n'arrive pas à demander de l'aide. Mm. Difficulté, ouais, à demander de l'aide. Waouh Parlons de cette deuxième cohorte qui s'est lancée finalement assez rapidement après, ouais. euh, et puis après on prendra un temps de ouais. questions-réponses. Alors cette deuxième cohorte, elle m'a un peu tombée dessus <rire> par hasard. Enfin par hasard, non. En fait, euh, en fait c'est pas du tout du hasard, mais ah. c'est juste toutes les actions qu'on fait. Là, on a l'impression de ressembler à rien là, et de se dire euh, ah, mais est-ce que vraiment ça va servir à quelque chose Est-ce que je publie que machin Non non non. C'est tout ça en fait, tous les petits efforts, toutes les petites actions mises bout à bout. Ça forme quelque chose. Et la question, je pense, c'est vraiment la patience parce que cette deuxième cohorte, qui s'est passé, c'est que euh, j'ai eu du coup... Euh, en fait, j'avais du coup une, une personne que je devais suivre en coaching individuel euh, en 2021 et qui n'avait pas les sous et qui était revenue vers moi euh, en janvier me disant « Mathilde, depuis notre session, euh, moi, j'ai toujours en train de chercher, là, comment faire, comment faire ?» J'ai décidé d'emprunter. Hmm. Waouh J'étais en mode... T'es sûre Ok, d'accord. Écoute, parlons-en. Et ce qui s'est passé, c'est qu'elle n'a pas eu tout en fait tout l'emprunt qu'elle devait avoir, bref. Et en fait, quand on s'est recontacté en mars. Bah, J'étais en plein dans le groupe et moi, je voulais surtout pas refaire d'individuel en fait, à ce moment-là. Donc, j'ai commencé en fait, à tiser un peu, à savoir, ok, est-ce que le groupe, ça t'intéresserait et tout Puis avec mes croyances de, ben bah, non, on a déjà formé un groupe de cinq, on peut pas rajouter quelqu'un alors qu'on a commencé il y a trois jours et demi, quoi. <rire> mais bon, c'est pas grave. Et en même temps, en fait, il y, y a eu beaucoup de choses qui sont alliées d'un coup. En même temps, j'ai eu une réservation d'un appel avec une personne que je ne connaissais pas du tout. Et pour le groupe en plus, donc c'était vraiment l'appel de candidature et tout. Je me dis mais c'est qui ça Et tout ah. machin. Je me dit « bon, t'es un touriste, j'en sais rien en fait ». J'ai la nana au téléphone, hyper déterre. elle me dit « je viens de un tel qui est dans ton groupe 1, ah. ça faisait une semaine qu'on avait démarré ah, ». Et elle ouais. me dit « je suis sa meilleure amie et moi aussi je veux en faire, moi aussi je veux en être oh. ». J'étais au téléphone, j'étais en mode « ah bon, il y a du bouche à oreille, ça peut exister. Ah. <rire> Parce que moi, c'est vrai que pour le coup, moi je suis très réseaux sociaux et du coup j'ai un ah. peu tout fait sur les réseaux sociaux, un peu bâti toutes ces, toutes ces relations en fait au final. Et du coup, je me suis dit ah ouais, mais c'est nouveau, etc. D'accord, ok. Et puis vraiment, mais quelqu'un de tellement motivé, tellement déterminé que je me disais bon bah on va voir ce que ça va donner au niveau du tarif, quoi. Mmh, mmh. Et puis bah non, ok, d'accord. On commence quand euh, D'accord, ok. Donc en fait, j'en ai une. La deuxième, du coup, qui m'avait dit ah oui, mais le groupe, je sais pas, etc. Finalement, elle m'a dit oui, donc j'avais deux. Et je me disais bon bah il faut qu'on fasse un groupe en fait. Mmh. Là par contre, on en a deux. Là, on n'a pas le choix, il faut qu'on crée un groupe. Donc finalement, j'en ai eu j'en ai eu trois autres après des clientes. Il euh, y en a une, bah, du coup, en fait, c'est là où c'est intéressant parce qu'on ne s'autorise pas à faire certaines choses. Et quand, en fait, on est déjà dans, comment dire, quand on se retrouve en fait, dans une situation où on se dit « Bon, bah, là, il faut que je fasse preuve de créativité. Il faut que je m'ouvre à différentes possibilités. Mmh. » Et c'était toi, Linga, dans un, dans un coaching, je me souviens, tu m'avais dit euh, « Ok, et à quel point tu es motivée à faire du marketing pour cette deuxième cohorte ?» Zéro. <rire> <pas> aucune motivation. <rire> il m'avait dit « Ok, parce bah, que tu n'as pas des clients en individuel qui seraient intéressées, etc. » Ah, intéressant. Et donc là, j'ai commencé bah, à reprospecter des clientes en individuel ouais. et une, du coup, qui m'a dit oui pour rejoindre le groupe. Donc, ça s'est fait comme ça. OK. Et puis, euh, la, la quatrième, j'essaie de me rappeler. Euh, alors, la cinquième, je me souviens que finalement, c'était vraiment genre quatre jours avant qu'on démarre. Donc, j'étais en mode, OK, c'est la dernière chance là. J'avais trois appels. Je me suis dit, j'ai fait un petit calcul de taux de conversion. Normalement, je pourrais en avoir une, ça ah, devrait ah, du coup ah, passer. Et donc j'en ai une effectivement qui, qui m'a dit oui quatre jours avant qu'on démarre. Et... Et ouais, la, la quatrième là je sais plus comment okay. ça s'est. Euh, ouais, passé bon, En tout cas ta force, juste pour que les gens comprennent parce que tu n'avais pas une grande liste email, tu venais. C'est ça, ouais. mais oui, non parce que c'était abusé. J'ai compris bien plus tard, parce que si tu m'avais dit, tu <rire> règles ses comptes. <rire> tu m'avais dit à un moment donné, euh, ouais, bah franchement Mathilde, euh, moi j'aurais pas misé hein, forcément sur le fait que là, as réussi, que tu puisses réussir tout de suite un lancement de coaching de groupe et tout, parce que effectivement, je ne cochais aucune case au niveau marketing, quoi. Ah. Avoir une liste de minimum 500 emails avoir fait ci, avoir déjà ça moi j'étais en mode euh, ouais je non bah ouais bah oui mais en fait là c'est l'effet groupe je voyais tout le monde le faire dans l'ascension, je me dis bah non mais moi aussi je veux jouer en fait euh, <rire> <rire> moi aussi je veux en être et tout donc euh, bah du coup c'est comme ça que ouais que j'y suis allée. et en fait là où t'as été forte c'est que tout ce temps là t'as créé beaucoup de très bonnes relations en un à un avec des gens en ouais. fait mieux vaut avoir 100 personnes avec qui tu as des très bons liens que 10 000 personnes avec zéro lien quoi mais c'est ça, ça vraiment, ça je l'ai compris, euh, le, le chiffre global, on s'en fout en fait, euh, le nombre d'abonnés, on s'en fout, ça ne crée rien en fait, c'est pas, et ça, ça m'a aussi vachement aidé parce que dans toutes les interventions avec les intervenants qui sont venus dans les différentes immersions, de voir des personnes qui faisaient des millions, je suis allée dans leur Insta, j'ai vu mais il y avait mille abonnés. Je suis en mode, mais attendez. Et c'est là où j'ai effectivement compris. Entrepreneur ne veut pas dire influenceur, en fait. C'est pas du tout la même chose. Et c'est les relations. Prendre soin de chacune des relations, les voir comme une à part entière, en fait. Ouais. Wow. Ça, pour Merci. moi, ça marche bien.